Alors, ma mission présente est de me connecter à Google Classroom. Là, je suis sur Argos, rien à voir. Donc, pour me connecter à Google, euh, j'écris Google premièrement. Peut-être euh, vous avez une page comme ça qui apparaît avec connexion, rien du tout. Peut-être vous êtes déjà connecté à un compte. Bon, on imagine que vous n'êtes pas connecté à un compte. En fait, là, moi, vous voyez, j'en ai plein. Et euh, en plus, je vais en utiliser un autre qu'est-ce que je fais ce que vous devez faire et donc par exemple je m'appelle euh, élève euh, nouvelle donc mon identifiant c'est e nouvelle arrobase collège innovant 64.fr donc attention collège il n'y a pas d'accent grave j'ai e euh, le tiret du 6 innovant avec deux n 64.fr et mon prénom c'est élève et mon nom de famille c'est nouvelle si je m'appelais Mireille Gain, ce serait donc euh, M. Gain, votre identifiant du collège. Ensuite, je mets mon mot de passe. Donc ici, mon mot de passe, c'est... Voilà. J'enregistre ou non, ben, c'est vous qui voyez. Et donc, bienvenue dans ce nouveau compte. Super. Et donc, vous lisez tout très très précisément et vous cliquez sur « J'accepte ». Et en fait, donc vous vérifiez bien que euh, voilà, c'est votre compte e-nouvelle et pas un autre compte. Hein. Euh, si c'est un autre compte, eh ben, il faut que vous alliez vous déconnecter. Vous vérifiez donc bien que c'est e-nouvelle et euh, vous changerez votre photo. Tout ça, vous mettrez ce que vous voudrez plus tard. Pour l'instant, vous allez surtout ici et vous allez voir apparaître Classroom. Si par hasard il n'y est pas, euh, vous cliquez ici. Mais normalement, je pense qu'il y est directement. Donc, vous cliquez sur Classroom. Et voilà, vous y voici. Donc, Classroom aide les liens à communiquer, gagner du temps, tout ça. Super, continuez. Là, vous dites que vous êtes un élève. Euh, si vous cliquez que vous êtes sur un soignant, euh, moi, je me rendrai compte. Et, euh, donc, et puis après, vous serez bloqué parce que vous n'arriverez pas à faire ce qu'il faut. Voilà, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'avec un peu de chance, vous, quand vous allez vous connecter, vous aurez euh, 4e A ou 4e B ou une autre classe et un cours de Mireille Guin 2019-2020. Très bien. Et rejoindre le cours, et eh bien en fait, je rejoins le cours puisque mon professeur m'y invite. Ça se connecte et voilà. Euh, J'arrive donc ici. J'ai donc mon cours de 4e A maths là ou 4e B. Si j'y suis pas, je vous rappelle, on clique sur Calas on se retrouve là. Je clique dedans et ah, je vois que Miriguen a publié un nouveau devoir. Test 1. Elle me dit qu'il faut écrire mes réponses sans espace entre le signe et la valeur numérique. Bon, d'accord. Ok. Et là, euh, et ben voilà, j'ai mes questions. J'y réponds. Et à la fin, j'envoie.